Et salut à tous les Australiens donc c'est Gabriel, on se retrouve pour une petite vidéo donc, qui sera en deux parties Donc euh, la première partie ça sera euh, donc sur euh, l'ordinateur Et la deuxième partie ça sera sur le, le téléphone Donc on dirait que vous avez été sage cette année, vous avez été bien sage Alors, donc, comme vous avez été bien sage, j'ai décidé de vous offrir donc, euh, Tout ce qu'il y a dans cette boîte, à part s'il y a des cartes qui m'intéressent tout ce qu'il y a dans ces paquets, à part s'il y a des cartes qui m'intéressent Et bien sûr, euh, tout ce qu'il y a dans ce classeur, à part s'il y a des cartes qui m'intéressent Bon, on, avant de commencer par la boîte, on va ouvrir déjà les boosters Donc c'est un booster du seigneur de la guerre des... Enfin, ah, je crois que c'est pas des... De la galaxie Tachyon Donc... Attendez... Ils ont... Ah, non, c'est... Il a mis les boosters en fait, non, c'est c'est n'importe quoi, c'est il a mis des boosters pour, euh, pour protéger les cartes donc roi des luttes sauvages maestroc le génie maestroc de la euh, Symphonie, le lancer rayon sombre voilà bébé dragon bébé tiragon pardon 2 numéro 39 utopie en français donc de toute façon je vous dirai s'il euh, y en a qui m'intéressent donc grenosaur voilà c'est nickel. Après, dans ce petit booster, il y a quoi Alors, des appels à être hantés. Donc... Voilà, donc il y a... Alors, 1, 2, 3, 4. 4 appels à être hantés. Donc voilà, c'est des cartes communes. Il hein n'y a rien de rare. Effet XYZ. Tornade de poussière en deux fois. TG1 émis. Voilà. Appel chaleureux. Effet XYZ. Trappe. Et cylindre magique. Voilà. Donc, je me permets de ranger par ordre les cartes. Enfin, par, par type les cartes parce que c'est intéressant. Donc, après, qu'est-ce qu'on a Je regarde. Ça, c'est les monstres. Effet. Magie On va continuer dans, dans les cartes pièges Donc encore Anora d'utopie Appel chaleureux Tornade de poussière Et trappe Alors après qu'est-ce qu'on a là Est-ce que c'est que des cartes magiques ou pas Non c'est des monstres Et après il n'y a que des cartes magiques Donc on va commencer par les monstres Soldat pingouin, Araignée des cavernes, Ange lumineux, Goblinberg, voilà, Cyberdragon, Rage géant, Goblinberg, Ange lumineux, Roue de la prophétie, carte rare, Captain maraude, Vanité Gishki, Chevalier Zubaba, Dragon catapulte TG Remora Xyz, Ange Mineux, Rageant, et Chevalier euh, Kambara. voilà, donc ça c'est, on, les... on a fait toutes les cartes pièges, toutes les cartes monstres, après on va faire toutes les cartes magie, donc, Typhon d'espace mystique, Épée de la Révélation de la Lumière, Permutation de créatures. fardeau du puissant, épée de, de la révélation de la lumière, boost d'ego, renfort de l'armée qui a été touché par la banlist. qui est mis maintenant limitée à 1, typhon d'espace mystique, permutation de créatures, épée de la révélation de la lumière, baguette magique, alors oui, voilà, attendez, j'ai tourné ma petite lampe, voilà, je vais la faire descendre un peu. Renfort de l'armée, donc qui a été encore touché par la baniste boost d'ego et fardeau du puissant voilà ça c'est fait donc maintenant on va passer à la boîte donc avant de passer à la boîte hop il faut que c'est une, une vidéo qui risque de durer un petit peu longtemps en plus j'ai des protège cartes donc euh, c39 rayon utopie v en français bien sûr c39 rayon utopie -V. Utopie, voilà, un dragon léviathan, un Atlantis chronomal, un emblème héraldique, Basil basilocatrice flamme chimérique, forteresse requin, roi des fées, euh, Albert Vich, je ne sais pas si vous voyez bien, euh, paladinamo seigneur des étoiles, Roi des lutins sauvages. Voilà. Archiduc éteint. Donc celui-là, je le garderai uniquement pour euh, la collection. Donc celui-là, je vais... Maestroc le génie de la symphonie. L'ancien rayon sombre. Yades de la Concellée. Grénozor. Euh, Porte-sous-jeu, merci roquin euh, Mélod Mélodie, le génie de la trompette. Voilà. Tantem pour tempo le génie du tambour. Euh, rythme le génie de la gratte. Hein, là, c'est des cartes rares. Bébé Tyragon, toujours. Après, on va passer, il y a quelques cartes. Donc ça, c'est. je pense que je vais pas le mettre à trader parce que vu l'état... Blue, Wise, White, Dragon. Donc il est bien abîmé, donc je ne le mettrai pas à trader. Gandara, le, le dragon de la destruction. Le dragon, photon, galactique. Cyberdragon, Laser. Euh, blaster, maître des dragons du brasier Donc carte bannie malheureusement Brinac, le barrière de glace Donc ça c'est une carte synchro Cyber dragon, toujours Dragon armé LV5 Dragon de lave Voilà, dragon et Tesla. Euh, Stream, maître des dragons des gouttes Donc pareil, banni Lance dragon eh ben j'en connais un qui va être content Dragon mirage, voilà celui-là je le mets de côté Parce que j'en connais un qui va être content Dragon Alexandrite. Dragon armé LV3. Euh, Light King, maître des dragons des courants d'air. Voilà. Et après, capa, Catapulte Dragon TG. Voilà. Donc ça, c'est ce qui avait euh, impacté. Et après, il me reste plus que tout le reste. Alors, tout, je vais tout sortir. Comme ça, c'est C'est fait. Oh, punaise j'avais pas vu m'a mis euh, un terrain de jeu alors apparemment donc la personne à qui j'ai acheté ça était un dueliste voilà et euh, il a arrêté de jouer peut-être parce que le jeu devenait trop compliqué pour lui je sais pas donc après il m'a filé des terrains de jeu euh, délivré de règles voilà donc on va commencer par le petit paquet là donc, cylindre magique, en rare. Prière Gusto. Ni 8 ou 8. Carte qui ne vaut pas grand chose à mon goût. Après, chasseur mécanique. Loup de guerre perverti. Voilà. Winda. Winda prétesse Gusto. Gusto Guldo. Zircon Chevalier Gem, je crois que ça je vais le garder, c'est pour quelqu'un d'autre. Esprit à ressort. Donc, euh, Egg Marine Chevalier Gem, pareil, je vais le garder parce que je connais quelqu'un qui, un... qui va en avoir besoin. Crâne Arc Démon d'éclair. Voilà, Arc Crâne en commun. Aléchia de la Concellée. Zéraphine, pareil, Fusion, je vais garder parce que je connais quelqu'un qui va être intéressé. Ninja Armure Terre. Sombrero de la Concédée. Cause de la Concédée. Avant-garde Vylon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais sinon, je le referai autrement. Magicienne de la Cloche de Feu. Ariel Gishki. Sentinelle Colonie de Chrome. Voilà. Tatou J'aime. Pareil, je pense que je vais le garder. Ça sera pour euh, quelqu'un d'autre. Gusto Thunbold. Marchand j'aime, pareil, je vais le garder parce que je pense que je vais le mettre pour quelqu'un d'autre. Grande mâchoire. À me posséder. Ah, il y a Flo qui m'appelle, je vous demande un petit instant. Alors, excusez-moi, c'était Hendrix qui m'a appelé au téléphone. Donc destructeur Zubaba, je sais pas, je vais le mettre de côté aussi. Pirate photo, ça pareil, je vais le mettre aussi de côté. Guerrier du blizzard. Vanité Gishki, encore. Petit soldat. Euh, Uniflora bête mythique de la forêt. Euh, une synchro dégusto guldo. Euh, Winda sage gusto, donc ça c'est pareil. Et vent et ça ça part aussi. Donc après on, on y est là. Alors hop, on va faire un petit ta... On va essayer de mettre le petit tas normal. La carte magie de terrain montagne, donc ça part aussi. Épée de lumière brûlante, ça je garde parce que je ne l'ai pas. Boost d'ego encore. Baguette magique. Fissure. Hein Renfort de l'armée. Kit ou double. Ah Une force de barrière magique en plus. Donc si vous la cherchez, celle-là, j'en ai une. Elle part. Unité x 6 Briseur d'invocation, la carte terrain. Gaga revanche. Je ne sais pas si on va bien. Après, portail dimensionnel. Pour les GDEC banni. Chevalier copieur. S euh, sortilège de l'ombre, bien sûr. En commune. Roue du cauchemar. Appel à être Drain Drainage magique. Fardeau du puissant. Donc épée de force lumière, carte piège des premières éditions, transfert de dommages, bouclier drainant pour le deck héros des éléments, épouvantail de ferraille, et enfin tornade de poussière. Voilà, donc on en est on en est là en fait. Il nous reste un, un gros paquet, on va faire le plus petit après. Donc mic, mac, c'est ça, mic, mic mic pardon, chevalier brillant. Guerrier, rétro-réaction. chambellan euh, des six samouraïs. Rayon de... et température. Perche, brise, soleil. Captain en maraude. Ermite de la prophétie, toujours. Rabka, tueur. Il n'y a pas beaucoup de rareté. Il n'y a des communes. Donc, chien, chien pour le deck alien. Sangan Ah, insecte mordant. Donc ça c'est pas mal aussi Lina, l'invocatrice de la lumière <rire> do, do, do, dot, Dotengu Voilà, j'y arriverai pas à le faire euh, Statue, éléphant De la bénédiction Bête mecha Réfurtif Voilà à abyssosea Je sais pas si on voit bien hein. Mais bon, je pense que vous me faites confiance Étoile de mer. Voilà. Avatar du roi du feu, Kirin. Corbeau de griffe de Galigo. Vieux magicien indicatif. Ah, ça, ça va être content. Alors, attendez deux secondes plus. Je me permets de, de ranger. Donc ça, il y en a qui va être content Enfant gagaga. Ga ga. Graine de phénix. Trappe. Donc toujours TG1 et Mi, voilà. Appel du squelette. Paralysateur de piège en commune, je vais la mettre de côté, je ne sais pas si je vais la prendre ou pas. Mais de toute façon, c'est beaucoup et toujours demandé. Désert seul. Soldat pingouin. Celle-là, c'est la première fois que je la vois. Danipon. Elle Et toute mignonne, Danipon. Ah celle là je vais la garder Lot agile euh, Croque mort magique Pixie enchantée Weasel Empereur Mclord Effet x6 Donc contre force hein euh, Spada à piquant Corrivolt Darklon commune xalong poussière d'étoiles je vais la garder en collection celle là changeur d'étoiles gagavant hommage aux damnés à ah, contrôle tri contrôle attractif donc je pense que je vais la garder en collection parce que celle là j'aime bien 1 pour un, monstre surprise les forces à Pilier chimérique, jarre de cupidité, aura d'utopie, toujours, appel chaleureux, déflecteur de magie, interruption de Rageki, et Renaissance du puzzle. Voilà. Donc après. Euh donc on va faire le gros tas. Alors pour vous dire, pour vous dire, donc, euh, vu l'engouement qu'il y a eu avant et tout, euh, avant que je fasse la vidéo, donc toutes les cartes conseillées que vous avez vu dans le trade builder seront séparées du deck. Voilà. Si c'est le deck qui vous. Si c'est le deck qui vous pose problème, il n'y a pas de problème. Hippogriffe flamme chimérique. Guerrier catapulte. ZW lame foudroyante. Goliath P Pierre Oméga. Zaborg Monarque du Tonnerre, Seigneur Immondice, ZW Ser d'Aigle, Lancier Gambara, Requin Panthère, Croiseur requin, Géant Gogogo, Faucon Blizzard, Goblin Berg, Prêtre Asura, Golem Gogogo go, go, go. Boxer rentable protège -dents. Chevalier du roi Sentinelle grand bouclier Fantôme, Gogogo Armée mechlord de Weasel Chiron le mage Voilà Sirénure abyss long. Et eh bien décidément Insecteur forficule Guerrier automate Araignée des Cavernes, Gardia de la Citadelle, Gaugue de Ferraille, on voit pas très bien je sais hein, mais je pense que vous me faites confiance. Rat géant, Fusée volcanique, celle-là je vais la garder parce que c'est pour mon deck pyro. Ange mineux. Cerber de la Cloche de Feu, Tortue pyramide pareil, bien abîmée, j'en mettrai pas. Tortue OVNI, garde royal du dragon, Jean clémandre Boxeur indomptable, donc celui c'est Ambidestre, Tigre de flamme, Garna Gagaga, Elf Mystique, après ZW Lance Unicorne, Marionettisme Mystérieux, Magicien Gagaga, pour ceux qui cherchent. ZW Ultime, Bouclier, Chaman amazonesse Fantôme du Chaos, Esprit de la Harpe, voilà. euh, Oiseau de la foi Néo Spada Saint Magique, Gazelle laine Roi des Bêtes Mythiques, c'est Gazelle. Ri. Ryukishin le puissant cavalier euh, mystique Destruction de main Alors par contre je commence à avoir un gros tas de cartes monstres à effet Oui c'est euh. euh bah une... Je sais pas si je vous l'ai dit Mais j'ai une fille gaga gaga voilà. Destruction de main Après changement de cœur. Enterrement en prématuré Court circuit de tonnerre Peau de dualité Voilà épée de la révélation de la lumière Là c'est en rareté Provision de secours. Euh, permutation de créatures. Union fait la force, je vais la garder parce que celle-là, je ne l'ai pas. Typhon d'espace mystique. Trou noir, je vais la garder parce qu'on me l'a réclamé. Euh, unité d'action ottomane. Euh, contrôle d'ennemis. Voilà. Mur de magie. Après Roux de la Prophétie, encore Cosmorène Après euh, Goka, le bûcher de la malice Donc celle-là, je ne mets pas dans le deck pyro, je vous lis de suite euh, Trans le spadassa magique euh, Gibrosor Voilà, j'essaye de vous montrer au mieux euh, Chasseur, BG Voilà, Chasseur BG. Euh, Kage Tokage. Espion Morpho. Elle euh, Aurore. Euh, Chevalier Gambara. Euh, champion énergétique. Tornade géante voilà alors apocaptil voilà c'est euh, je la garde celle là parce que c'est pour c'est pour une collection réacteur de piège réacteur de piège du voilà euh, double requin euh, flash héros élémentaire gadget vert euh, guerrier du trident boxeur adaptable d'entraînement remora x esprit de flamme voilà pareil je vais pas le mettre parce que euh, ZW bouclier ultime c'est générateur d'ondes de guérison euh, vous dans euh, vol. Euh, boxer non table coup de poing. Poisson tripode. Donc c'est là je pense que je vais la garder pour euh, Henrix. Euh, Archer achacha. Euh, manipulateur de niveau. Changeur d'étoile. Voilà. Euh, livre de la magie du miracle. Livre de la magie de la lune. En commune, toujours. Vent et soufflant. Donc Jet à quoi Ce sera pour Andrix, bien sûr. Euh, le guerrier réincarné. Euh, cadeau de l'elfe mystique. Euh, attaque impénétrable. Carte, euh, ouais, pas mal. TGSX1. Absorbeur de l'esprit. Inverseur de limite Formation du feu Caillot C'est tout des communes 7 outil du Bordy, Broyeur de piège, crevasse vert glacé Donc attendez je, je vais y aller un peu plus vite Parce que ça fait pas mal de temps Inverseur de limite Pot de, de verre du temple maudit Arrêt de combat Voilà Matériel Vylon En rare Courrier affecté Mémoire effacée Gaga bouclier H gravitationnelle, Énergie excise euh, Chevalier Tasuke et le chevalier Zubaba, voilà, on termine Là je vous ai pas montré parce que J'ai vu que ça faisait un peu longtemps Donc voilà, c'est si euh, Si vous avez vu des cartes qui vous intéressent N'hésitez pas hein. Et je rappelle quand même que euh, euh, Oui, alors je suis en train d'arranger Je perds du temps, je vous rappelle quand même Que euh, Voilà, c'est si vous avez vu des cartes N'hésitez pas, tout est pour vous Sauf celle que j'ai dit que je gardais, voilà Voilà et pour ceux à qui ça intéresse, voilà la force de Parian restreinte magie en plus, c'est du sll L euh, L3, voilà. Allez à plus, à tout de suite pour la suite avec donc bien sûr le bouquin, voilà. Allez ciao tout le monde.